Bonjour à tous, bienvenue à cette, dans cette session francophone de la conférence annuelle de DHS2. Donc, euh, nous allons être ensemble de, pendant deux heures, de 13h à 15h. Euh, nous sommes également ravis d'avoir comme intervenants dans cette session euh, différents pays tels que le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal, ainsi que le Togo, avec M. Jerry de HISPOSEN Central Africa. Euh, donc sur Zoom, bonjour, bonjour la Côte d'Ivoire, euh, bon, pour tous nos participants qui sont également en ligne, euh, je vous en prie, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou sur le chat, nous dire euh, où vous êtes basé et, euh, et voilà, donc moi je vais, je suis Alice Akeloba, déjà je me présente, bonjour à tous, je suis euh, coordinatrice des académies DHIS2 ainsi que coordinatrice des activités pour la communauté francophone, donc c'est un vrai plaisir de vous avoir ici avec nous en personne, mais aussi euh, sur Zoom. Voilà. Euh, nous allons donc commencer la session immédiatement. Je vais rapidement introduire donc, les intervenants de cette session. La première, la première présentation sera effectuée par euh, Jerry Aziawa de HISP Western Central Africa, donc directeur d'implémentation. Jerry va nous présenter rapidement en fait, les activités, les actions de HISP Western Central Africa sur le... Dans les, différents pays de, dans les différents pays francophones. Je pense que vous êtes présent dans 22 pays au total. Donc voilà, donc tu auras 15 minutes pour nous donner un aperçu de l'étendue de votre expertise et de votre travail si important pour la communauté francophone. En tout cas, merci d'être avec nous. Ensuite, nous allons avoir euh, Roseline Sombier-Sommet, qui est développeur à la direction des systèmes d'information du ministère de la Santé du Burkina Faso, qui va nous parler de, du déploiement et de l'implémentation de la transmission électronique par, M, par SMS des résultats de tests COVID-19 au Burkina Faso. donc Bonjour Roseline Ensuite, nous aurons également… Oh, excusez-moi, j'ai passé le tour de… Nous allons avoir Oumu Kalsoum Diallo, responsable informatique du système d'information sanitaire du ministère de la Santé du Sénégal, qui va nous parler… Du part, qui va nous partager l'expérience du pays sur l'intégration des sous-systèmes. Et enfin, pour terminer cette session, nous allons avoir M. Mamatou Diabaté, chef du Centre de documentation, de planification, de formation et d'information sanitaire du ministère de la Santé au Mali, qui va donc nous parler de la, de la gestion. Désolée, j'ai un petit problème avec ma slide. Quel est le, le, si vous pouvez nous dire. Voilà, la vaccination au Mali. Voilà merci beaucoup donc euh, le déroulé de la présentation va, donc nous allons avoir une présentation de 15 minutes pour chacun des intervenants et ensuite pour chaque présentation donc nous, nous serons ravis de, de, de, de répondre à quelques questions donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez dans le chat zoom ou alors pour les participants qui sont là ici en présentiel si vous avez une question n'hésitez pas à lever le, la main et, euh, et nous serons ravis de répondre à vos questions voilà donc, je pense que c'est ce que nous allons faire. Une présentation, question-réponse, une présentation, question-réponse. Donc, euh, nous allons commencer maintenant. Je vais partager mon écran. Et nous commencerons donc, je pense que mon écran est visible, n'est-ce pas? Oui. Nous allons commencer avec la présentation de Hisp Western Central Africa. Voilà. Je t'en prie, Diri, tu as la parole. Merci beaucoup, Alice. Vous m'entendez Très bien. OK, donc, je vais parler un peu de HISP West and Central Africa, ça fait HISP WCA. Euh, en fait, je vais parler de ce que nous faisons dans la communauté dHIS2. Donc, en sommaire, vous allez voir qu'on va parler de, de façon générale de HISP West and Central Africa, HISP WCA de nos principaux projets, de nos réalisations en 2022 et aussi, bien entendu, de quelques applications que nous avons développées au cours des années, enfin, au cours de 2021-2022. Alors, nous sommes basés à Lomé, nous avons 25 équipes, 25, nous sommes 25 dans l'équipe, nous avons bien entendu 17 implémenteurs, des développeurs et un traducteur pour assurer qu'on puisse avoir le matériel en français, bien entendu. Et nous avons un administrateur-serveur et aussi des, des, des gens au niveau de l'administration. Nous travaillons en fait avec des pays partenaires. Donc, il y a le RISP Mali, RISP RDC et RISP Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes, euh, comme on dit, comme vous voyez bien dans notre nom, RISP West and Central Africa, nous sommes dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et des pays de l'Afrique du centre essentiellement mais surtout dans les pays anglophones, donc euh, francophones autant pour moi. Donc, vous voyez qu'il y a l'Algérie tout en haut. Donc, nous couvrons l'Algérie, la Mauritanie, le Mali, le Niger, en passant par le Sénégal et même la Gambie. Euh, donc, quelques pays anglo euh, anglophones, euh, la Sierra Leone, le Liberia, mais nous sommes aussi au Cameroun, en, en République centrafricaine, au Congo, en République du Congo et la République démocratique du Congo. Alors, euh, je vais juste parler de nos projets de 2021 à 2022. OK, donc, on a, on a travaillé sur un paquet de, de surveillance. Donc, c'est un package qui est installé dans les pays pour la surveillance des maladies, euh, euh, évitables par la vaccination dans la plupart des cas. Et donc, ce paquet permet aussi aux pays de pouvoir collecter les données sur surveillance de façon agrégée mais aussi de les collecter de façon individuelle. Donc, dans certains pays, on a pu implémenter l'utilisation, la surveillance basée sur les cas de façon individuelle. Euh, je parle notamment du, du Togo et du Mali. Euh, nous avons en fait travaillé aussi sur le transfert des données. En fait, nous avons travaillé avec Afro. ou ceux qui connaissent Afro, c'est disons euh, l'OMS région Afrique. Nous avons travaillé avec eux pour mettre en place un système qui collecte les données de surveillance. Et nous avons cette possibilité de transférer les données, que ce soit agrégées ou individuelles, vers la base Afro pour pouvoir collecter les données pour, bien entendu, faire des analyses au niveau de la région de l'Afrique. Donc, nous sommes aussi dans le projet One Health. One Health, c'est un projet où il y a plusieurs composantes, donc la santé animale, l'environnement, et la santé humaine qui viennent pour pouvoir euh, euh, travailler ensemble, pour pouvoir résoudre les problèmes de santé. Bon, Nous avons aussi travaillé sur les paquets de, de vaccination et de COVID. Donc, ce qui se passe, c'est que pendant la période de la pandémie, nous avons travaillé essentiellement dans les pays pour mettre en place un système de surveillance pour les cas de COVID et aussi pour la vaccination. Donc, Vous allez voir qu'on a même développé des applications pour les certificats, covid que les pays utilisent bien entendu pour se déplacer actuellement vu que la certification ou le certificat est obligatoire dans certains cas euh, Bon nous sommes en, nous travaillons bien entendu dans un hub WCA avec l'appui du Fonds mondial le Gavi et de l'Université d'Oslo et euh, dans ce, dans ce hub nous avons plusieurs activités pour la communauté de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale nous sommes actuellement dans l'éducation. Euh, je pense que certains étaient peut-être là hier, mais dans cette salle, nous avons parlé d'éducation en Gambie ou au Togo. Et bien entendu, pour le Togo, ce qui est bien spécifique, vous allez le voir tout à l'heure, c'était qu'on avait une certaine interopérabilité avec une application qui s'appelait StatEduc. En termes de renforcement de capacité, bien entendu, nous avons, nous organisons des académies, bien entendu. Donc, il y a eu des académies en ligne pendant la période de de confinement, je peux dire la période COVID, euh, mais il y a eu quand même des, des formations qui ont eu lieu. Je, je, je suppose que certains d'entre vous ont pu participer à ces formations-là. Et bien entendu, nous avons aussi des formations spécialisées. Donc, par exemple, des, on a eu une formation spécialisée pour la RDC, euh, où nous avons formé euh, plusieurs euh, acteurs. Euh, ça a été fait en trois vagues. Nous avons même eu une formation récemment avec euh, L'équipe d'Algérie, nous devons les former à plus, sur plusieurs aspects de DHS2. Donc, ce sont des formations qu'on a pu faire en ligne. Donc, malgré le fait que nous étions euh, plus ou moins euh, confinés, je peux dire, nous avons eu cette possibilité de pouvoir euh, travailler avec les autres à distance. Euh, il faut aussi noter que nous travaillons sur le projet ILMAS. LMA, ILMAS, c'est plutôt le système d'information de, de, de gestion de la logistique électronique. Donc, nous avons développé une application web et mobile dans ce sens. Donc, ça, c'est de façon couper les, les activités que nous avons eues dans la région. Alors, ce qui m'amène, bien entendu, à nos réalisations. Donc, euh, on va commencer avec quelque chose de très intéressant, l'évaluation des métadonnées. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que dans beaucoup de pays, vous avez bien entendu mis en place DHS-2 et il y a une configuration qui a été faite. Seulement qu'il faudrait s'assurer qu'il y ait une certaine euh, logique et, et s'assurer que la maintenance soit faite de façon euh, correcte. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de faire une évaluation des métadonnées. De Donc, il y a une un outil qui a été développé dans le langage de programmation R qui permet de voir quelques euh, incohérences au niveau de, votre, de vos métadonnées. Par exemple, les éléments de données qui ne sont pas utilisés dans les sorties, les graphiques qui ne sont pas utilisés. Je crois qu'il y a aussi certains qui ont eu des problèmes avec les combinaisons de catégories. Bon, Il y a toutes ces informations-là qu'on peut déceler dans l'application et avec ça, on peut, par exemple, corriger. Nous avons effectivement travaillé au Bénin où nous avons aidé le, le pays à pouvoir corriger les problèmes de métadonnées, que ce soit agrégé ou individuel. Nous avons aussi travaillé sur la mise en œuvre de DHS2 pour les campagnes Milda. Euh, et c'est un système, nous avons même développé une application Android dans ce sens, okay, qui permet de pouvoir collecter les données euh, pour les campagnes Milda, qui est actuellement utilisée au Niger, en Guinée et au Togo. Donc, il y a aussi une mise en œuvre de... La campagne de, de mise en œuvre de DHS depuis une campagne de fièvre jaune, c'est actuellement au Congo, donc République du Congo, pour être plus précis. Bien entendu, nous avons fait une formation spécialisée dont je parlé tout à l'heure. Et aussi, nous avons travaillé avec pour un module de supervision. Tout ça aussi, c'est une application web que nous avons développée et une application euh, Android pour la, comment on appelle -on, la supervision euh, au niveau de la Côte d'Ivoire. Bien entendu, je vous ai parlé des paquets de surveillance tout à l'heure pour le Mali. Et bien entendu, nous avons commencé par travailler sur le Maturity Profile. Donc, le Maturity Profile, c'est aussi un, une évaluation qu'on fait pour voir si les systèmes sont assez matures euh, dans les pays ou s'il y a quelques, euh, comment on appelle-t-on, quelques insuffisances. Et ces insuffisances nous permettent, en fait, de planifier les prochaines activités pour renforcer le système d'information sanitaire. Donc, euh, euh, nous avons effectué ça en RDC au Cameroun, OK? Et bien entendu, je vous ai parlé de notre mise en œuvre de DHS2 pour l'éducation et l'interopérabilité dans Stats-Educ. Alors, euh, quelques applications développées. Donc, euh, en RDC, euh, pour la vaccination, il fallait avoir un plate, une plateforme de enrôlement donc, les gens devaient s'enregistrer et donc récupérer, bien entendu, un message pour aller se faire vacciner, parce qu'il fallait en fait programmer la date de vaccination. Et donc, après cela, euh, quand les personnes sont vaccinées, ils avaient la possibilité de, donc, de pouvoir télécharger toujours dans la même application les, les, la, le passe vaccinal, comme on le dit. Et donc, euh, c'est actuellement utilisé au Congo pour pouvoir faire le préenregistrement et pour pouvoir télécharger le pass vaccinal. Nous avons, nous sommes assurer qu'elle soit compatible aux exigences de, de l'Union européenne pour qu'ils puissent voyager dans la zone de l'Union européenne. Donc, il y a une application aussi que nous avons développée concernant l'utilisation, la statistique des utilisations de, dans DHS2. C'est-à-dire qu'on veut essayer de voir quels sont les utilisateurs euh, qui utilisent plus le système. Donc, quels sont les groupes d'utilisateurs qui utilisent plus le système? Quels sont les tableaux qui sont le plus regardés? Quels sont les tableaux de bord qui sont le plus consultés? Etc. Donc, il y a une, une application que nous avons développée dans ce sens. Bien entendu, nous avons travaillé aussi sur le, le, un outil de transfert de données, que ce soit données agrégées ou données euh, tracker, et même de les données trackers qui sont regroupés en agrégés et envoyés dans les systèmes. Donc, si vous avez un système individuel, par exemple, pour la gestion de la tuberculose et que vous avez les données individuelles que vous voulez agréger pour les, les rapportages, c'est possible de le faire effectivement. Donc, bien entendu, je vous ai parlé de, de l'application pour la supervision, que c'est mobile et web. Donc, vous avez bien entendu cela. Euh, nous avons aussi développé ce qu'on appelle l'application de validation des coordonnées. Donc, ce qui se passe dans certains pays, c'est que les coordonnées des points, de points de service, je peux dire de façon générique, euh, ne sont pas vraiment précises. Et donc, il, est, il serait question de pouvoir collecter ces informations auprès des établissements après. Généralement, les gens le collectent sous au niveau de, de certains formats. Donc, l'idée, c'est de pouvoir récupérer cette information, généralement dans DHS2, sous forme d'événements, dans le jargon DHS2, et de pouvoir envoyer cela dans euh, l'interface au niveau des, des points pour qu'il puisse avoir une, euh, des coordonnées assez précises. Donc, ça passe aussi par une validation. Donc, lorsque la personne renseigne l'information, il y a une personne qui valide les coordonnées. Ces coordonnées sont en fait disponibles au niveau du système d'information géographique de dhs 2 Bien entendu, nous avons une application mobile et web pour la gestion du système d'information de gestion logicielle. Et nous avons aussi développé une application, ça, c'est pour la Gambie, pour l'éducation, une application qui permet d'envoyer euh, les données euh, via SMS. Mais c'est une application Android. Euh, nous avons développé ça, sur un Android assez vieux, donc Android 4 en allant, donc c'est assez compatible avec plusieurs euh, appareils. Et dans cette, avec cette application, les professeurs pouvaient envoyer les données par rapport aux présences via SMS et non par Internet. Et donc, ils peuvent aussi, bien entendu, avec cette application, faire des analyses en local pour pouvoir euh, voir la tendance liée aux absences, etc. Sur ce, euh, je viens de finir ma présentation. Donc, euh, si vous avez des questions, je suis tout de suite. Merci. On a des questions Bon, je. Ok, d'accord. Donc, si je comprends bien, c'est vous voulez savoir si les données de la santé communautaire étaient incluses dans le plan qui devait de mise en œuvre après le l'évaluation pour la maturité. Bon, et ça, effectivement, je, à ma connaissance. Euh, non, mais je peux quand même me renseigner parce que j'avais un peu vu le document, mais je pense qu'il faudrait que j'ai une information assez claire, précise pour vous le donner. Donc, après, je pourrais vous donner une information assez claire là-dessus. C'est bon? Oui. Ok, très bien. Merci beaucoup. Non, pour les formations… Désolée, nous allons répéter la question. Alors, c'est un exercice auquel on va devoir s'habituer <rire> pour nos participants en ligne. Donc, première question qui était, quels étaient les, les procédés de formation des pays Voilà, comment procéder, comment faire Et la deuxième question était de savoir si les applications présentées étaient déjà disponibles dans le HUB. Voilà, donc tu peux répondre à la première question, je t'en prie. <rire> okay. Effectivement, pour les formations, nous avons des formations à distance qui sont des académies, qui sont disponibles, le calendrier est disponible sur le site de DHS2, et donc vous pouvez effectivement avoir, ces, avoir le, la liste de ces formations pour les francophones. Bien entendu, il y a la version francophone et la version anglophone, et la version lusophone même. Mais, mais vous avez aussi cette possibilité de faire une formation spécialisée. Par exemple, en Algérie, c'était une formation spécialisée parce qu'ils voulaient savoir comment utiliser DHS2 pour, euh, pour euh, analyser les données, comment configurer les, euh, DHS2 pour collecter les données agrégées, comment utiliser DHS2 pour euh, les données individuelles, comment euh, faire euh, des petits... Euh, travaux avancés dans DHS2, comme le développement des applications euh, au niveau de DHS2, et aussi, par exemple, la gestion d'un serveur DHS2. donc Mais c'est une demande qu'ils ont faite, et donc, nous, on a effectivement fait ces formations spécifiques pour pouvoir euh, permettre de... Pour pouvoir, les, pour pouvoir les, les permettre de pouvoir, euh, bien entendu... Euh, utiliser euh, DHS2 avec les connaissances qu'ils ont maintenant. Euh, en ce qui concerne les applications, les, la plupart des applications sont des applications spécifiques euh, au pays, au contexte. Euh, certaines ne sont pas rendues génériques et donc pas homologuées pour l'instant pour être sur le App Hub. Néanmoins, nous sommes en train de travailler là-dessus pour le rendre générique. Euh, ce que nous avons présenté, toutes les applications que nous avons présentées tout à l'heure sont des applications qui répondait à un certain contexte et nous devons d'abord voir si c'est ça s'applique à tous les contextes avant de le rendre euh, disponible sur le AppHub. Mais dès que c'est fait, nous le rendrons disponible sur le AppHub. Merci. Alors nous avons aussi une, une question assez intéressante de Antoine sur le pardon, excusez-moi. Nous avons une question assez intéressante d'Antoine sur le chat qui demande. Euh, en ce qui concerne l'état et des lieux de la mise en œuvre de DHS dans les pays francophones, quels sont les principaux atouts et quelles sont les difficultés? Et tu peux peut-être résumer, je pense que le sujet est assez <rire> Deux, trois atouts oui. et une difficulté, ça ira. <rire> <rire> bon, je, je pense que euh, en ce qui concerne les atouts, euh, je pense qu'on a une forte communauté francophone pour, pour ma part avec l'expérience que j'ai pays francophones, ce qui fait que généralement euh, nous avons euh, plus ou moins bon un contact facile avec les pays, ce qui fait que même en termes d'organisation au, au niveau organisationnel où on pensait qu'on pouvait avoir des défis, en général on l'a pas. Et ça c'est parce que nous avons essayé de développer un certain lien entre les, les les pays et une petite solidarité francophone je peux dire, ce qui est un atout pour nous. Euh, effectivement euh, nous avons aussi des, de, des gens très engagés de façon générale. Euh, et donc, dans beaucoup de pays, vous allez voir que euh, nous avons mis en place dhs 2 les, le, les personnes ont voulu euh, avoir plus de connaissances pour pouvoir être indépendants, pour pouvoir, bien entendu, utiliser leur système. Euh, en ce qui concerne les difficultés, je peux parler de défis. Euh, je pense que c'est peut-être un défi, ce qui me vient en tête, peut être un défi linguistique, euh, puisque la grosse communauté est plutôt anglophone, mais je pense que nous avons quand même euh, euh, trouvé les possibilités de pouvoir réduire l'impact que cela va avoir sur la communauté francophone avec la traduction des documents, avec beaucoup de formations en, en langue française, bien entendu, pour les francophones pour les permettre d'être dans le bain euh, en ce qui concerne l'implémentation de dhs2 sorry, sorry. Euh, on travaille vraiment d'arrache-pied euh, au vu de la, de, de la quantité énorme que nous avons de documentation et de, et de matériel de manière générale euh, on, travaille, on essaie vraiment de, mettre, de travailler, de faire en sorte que les, les, les, de la documentation et le matériel soient disponibles dès que possible pour la communauté francophone il y a encore des gaps mais euh, on s'y attelle avec euh, avec euh, ferveur voilà donc euh, juste pour dire ça nous pensons beaucoup à la communauté francophone est-ce qu'il y aurait une dernière question? Oui. Bonjour. Ok. Oh, okay. <laughs> Oups. Donc, tu dois répéter la question. Tu peux répéter la question Je vais essayer de la répéter. <rire> D'accord. Un... <rire> Alors, c'est en ce qui concerne la traçabilité des produits dans le cadre de la gestion logistique. Donc, vous souhaitez savoir quels sont les différents traitements donc, qui ont été euh, mis en place par His ou Western Central Africa, notamment en lien avec des difficultés que vous rencontrez en RDC. La traçabilité des lots des produits qui rentrent. Et la prévention. Donc, en gros, vous demandez des conseils en termes de meilleures pratiques, si je puis dire. Comment vous pouvez faire vous en RDC Voilà. Ok. Très belle question. Euh, effectivement, nous avons en fait util, euh, travaillé essentiellement sur le module individuel pour pouvoir faire une traçabilité. Il faut noter que c'est pas une application qui, c'est pas une configuration comme je peux le dire, euh, tracker pur et dur. Nous avons travaillé en mettant en place une application web et Android pour la gestion des, de la logistique. Et donc, nous avons utilisé des, les données individuelles, les données trackers. Mais ce que vous allez avoir comme interface, c'est une interface d'une application de gestion de la logistique. Seulement, ce que vous avez en, en background, autant pour moi, c'est de l'anglais, mais ce n'est pas grave, euh, c'est DHS2. Et donc, ça va vous permettre de pouvoir faire les analyses. Nous avons même développé des tableaux de bord spécifiques, par exemple, pour la gestion de la logistique, que vous ne pouvez pas retrouver, par exemple, dans DHS2. Donc, c'est une application un peu complète. Mais je ne peux pas vraiment parler de ça aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. Mais je pense qu'on peut discuter ensemble pour que je puisse ou pour que nous puissions faire une démo là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Donc, je pense que maintenant, nous allons passer à la deuxième présentation qui est le Sénégal, avec Oumu, qui va nous parler d'intégration de sous-systèmes. Dans un premier temps, je vais déjà essayer de... Non, alors, excusez-moi. Non, ce n'est pas là. Je dois faire quelques petites choses d'abord, je pense. Hum. Les joies du direct. Voilà. Donc, toi, tu es là, Oumu, n'est-ce pas mm -hmm. Voilà. Donc, maintenant, je vais partager l'écran. En espérant que je te retrouve. Voilà. <laughs> Mais non, en fait, avant de partager les points, il faut déjà que je mette en slideshow, peut-être. On voit, c'est bon. Ok. Je bon. so like, ah, Je suis désolée, je ne suis pas la personne la plus à l'aise. Je suis partagée. C'est une, c'est la première, non Vous pouvez voir mon écran, donc je suis if you sorry alejandra no, sorry to Mhm mm now it's yeah. oh, yeah. sharing yeah yeah <laughs> and the next yes, one well, <laughs> yeah yeah, yeah. Okay. But slideshow, slideshow, and then let's go back to the first thank you so much merci alice merci bonjour à toutes et à tous donc j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter l'expérience du Sénégal, donc sur l'implémentation euh, du DHS2. Donc, c'est moi qui... D'accord. Donc, nous allons euh, faire une petite introduction. Ensuite, euh, je vais vous montrer l'état de la mise en œuvre et puis euh, le niveau d'intégration des sous systèmes Ensuite, je vais expliquer un tout petit peu la méthodologie que nous avons adoptée depuis le début euh, par rapport à cette implémentation, les résultats que nous avons obtenus les, nos perspectives, les défis et enfin euh, la conclusion. Donc là, c'est une présentation du, du, du pays. Donc en termes de, de statistiques concernant les, les, les structures sanitaires, aussi bien publiques que privées, donc euh, le découpage sanitaire est pyramidal. Nous avons 14 régions, donc euh, euh, 79 districts et puis une quarantaine d'hôpitaux. De, de, de, donc vous avez aussi le niveau central qui est au sommet composé du ministère des EPS et puis les, les, les régions médicales et enfin le niveau opérationnel. Donc, euh, par rapport à la gestion des données au niveau du, du Sénégal, donc avant l'implémentation du, du DHS2, donc euh, nous n'avions pas de système centralisé. En fait, on utilisait des, de, du Excel. Donc, euh, vraiment, euh, on avait du mal à suivre nos utilisateurs. Donc, pour la gestion des données. Euh, les données n'étaient pas centralisées. On se déplaçait des fois pour euh, faire euh, la maintenance et c'est très compliqué. Donc, euh, ce qui a fait aussi une fragmentation du système, puisque l'ensemble des programmes, les sous-systèmes avaient leur propre outil pour la gestion des données et aller jusqu'au niveau opérationnel pour, euh, pour gérer les données. Donc, euh, nous avions aussi une surcharge de travail côté donc, agent au niveau des structures sanitaires, puisque chaque sous-système avait son propre gestion des données. Donc, ça a vraiment posé sur la surcharge de travail au niveau opérationnel. Donc, ça a influé aussi la qualité des données. Je vais y revenir. Ensuite, euh, euh, on a eu à faire beaucoup de tentatives par rapport à la gestion des données, des applications qu'on avait mises en place pour la gestion des données. Mais malheureusement, ça n'a pas, pas trop marché. Euh, on a eu beaucoup de mal à avoir les données à temps réel, à avoir des données de bonne qualité et puis aussi à, à, à pouvoir publier à temps nos, nos données. Donc, euh, nous avons démarré à peu près euh, vers 2012 avec une première participation euh, au Liberia. Euh, C'était une euh, académie. Donc, euh, où nous avons euh, fait connaissance de cette application-là. Au retour du pays, on a... Donc, présenté aux autorités. Donc, il fallait urgentement commencer l'implémentation de cet outil. Donc, nous l'avons fait. On a commencé. Maintenant, euh, actuellement, nous pouvons dire que toutes les structures sanitaires du Sénégal utilisent le DHS2. Donc, côté district, région, formation sanitaire, les postes de santé, les centres de santé. Nous avons même fait l'expérience au niveau, des, niveau communautaire avec des cases de santé. Vous savez euh, aussi bien que moi, ce n'est pas facile au niveau communautaire. Il y a les, la barrière linguistique déjà. Il y a des euh, agents qui ne qui sont pas instruits, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, utiliser des formulaires pour qu'ils les renseignent dans des outils informatiques, c'est à peu près compliqué. Mais nous l'avons testé et c'était quand même fructueux. On est en train d'étudier comment faire pour l'utiliser, mais pour le moment, pour le, donc euh, nous utilisons les données communautaires au niveau des postes de santé. C'est les responsables des postes de santé qui font la saisie au niveau de cet outil-là. Mais de façon globale, toutes les structures au niveau du ministère de la Santé donc, utilisent euh, cette plateforme pour la gestion des données sanitaires. Nous avons expérimenté aussi le module mobile, parce que, puisque quand il s'agit de passer à l'échelle, pour l'ensemble des structures, il y avait des zones insulaires, il y avait des zones où on n'avait pas vraiment une bonne connectivité. Il fallait rapidement utiliser le module mobile pour permettre à ces euh, utilisateurs-là de pouvoir utiliser la plateforme comme il se doit. Donc, euh, euh, nous avons aussi les données individuelles qu'on utilise avec le module mobile. On a expérimenté aussi le module tracker À un moment donné. Je vais y revenir. Pour la gestion individuelle des données, nous l'avons fait avec la covid en ce moment-là, il fallait trouver une application pour la gestion des données COVID. De façon rapide, nous avons développé le tracker COVID pour la gestion des données donc au niveau du, du Sénégal. En plus de ce tracker COVID, on a mis en place le tracker VIH donc pour nous permettre de gérer les personnes vivant avec le VIH, la tuberculose, la gestion des personnes qui ont la tuberculose, le paludisme pour les données individuelles. Nous avons aussi la surveillance épidémiologique, l'étude des cas. Nous avons mis en place ce cette, cette, cette tracker-là pour la gestion de ces, de ces maladies-là. Nous avons aussi euh, euh, mis en place le tracker vaccination pour euh, euh, la génération des, des certificats de vaccination avec le QR code, avec DHS2. Actuellement, nous l'utilisons au niveau du pays. La gestion des maladies rénales chroniques. Ça aussi, on a eu à le faire. Il y a un comité qui est en train de travailler sur la transplantation du rein. Donc, c'est cet outil-là que nous avons utilisé pour faire du tracker. Bon, on est en processus de, de mise en place. Ce n'est pas encore opérationnel. Mais bon, sachez que tous ces trackers-là, la majeure partie, nous avons commencé le processus. Il reste à continuer le processus concernant l'utilisation de ces trackers. Le module Evans, nous l'avons expérimenté aussi pour la distribution des moustiquaires imprégnés, n'est-ce pas? Euh, il fallait l'expérimenter, le module SMS aussi pour la codification euh, concernant les formulaires hebdomadaires. Bon, en gros, ce modo, au Sénégal, nous avons expérimenté tous les modules de la plateforme DHSD euh, au niveau du outils santé Maintenant, pour ce qui est de, du niveau d'intégration euh, dans la plateforme, donc, euh, à un moment donné, c'était vraiment la question, hein, il fallait intégrer l'ensemble des sous-systèmes dans un seul dispositif unifié et intégré. Donc, euh, il fallait travailler là, ce n'était pas facile, donc il faut discuter avec les programmes pour les, les amener à abandonner ce qu'ils faisaient, le circuit parallèle, et adhérer à ce dispositif-là. Donc, euh, nous avons la santé de la mère, euh, vraiment, c'est le dispositif qu'ils utilisent, euh, le VIH aussi, la tuberculose, le paludisme, la surveillance épidémie musique le programme élargi de vaccination, santé bucodentaire, santé oculaire, l'action sociale qui est intégrée au niveau du ministère de la Santé. Ce n'est pas facile puisque nous n'avons pas le même, euh, on ne respecte pas le même découpage, Eux, ils utilisent le découpage administratif, mais quand même, nous avons pu euh, les intégrer dans ce dispositif. Le service d'hygiène, n'est-ce pas, la disponibilité, disponibilité des services, je veux parler du paquet intégré des services, ça aussi, nous l'avons euh, intégré, les urgences, entre autres. Donc, actuellement, euh, le travail qu'on est en train de faire au niveau du ministère de la Santé de Sénégal, c'est de regrouper tout le monde dans un seul dispositif. Et quand même, nous l'avons réussi. Nous l'avons réussi puisque les programmes ont vraiment adhéré à ça. Et quand on veut même apporter des, des, des, des, des, des modifications, d'autres des, des, besoins, on sollicite le service national par rapport à ça. Donc, ils utilisent les formulaires, au niveau de la, la plateforme DHST, et le travail continue. Nous avons le privé lucratif, une partie, c'est une grande c'est un grand problème des pays, mais quand même, avec l'aide d'un partenaire, on a eu à enrôler certains privés, il reste d'autres privés, nous sommes là-dessus par rapport à ça. Par rapport au privé confessionnel, je peux dire en ce moment, tous les, toutes les structures privées confessionnelles sont dans la dans la base DHST du Sénégal. Ils utilisent la base, ils saisissent, ils font des supervisions, ils analysent, ils font tout ce qu'ils veulent par rapport à l'utilisation des données au niveau de la base DHST du Sénégal. Il y a aussi la force de défense. Les forces de défense et de sécurité c'est intégré Mais bon, nous avons commencé le processus pour qu'eux, à leur niveau, puissent saisir leurs propres données au niveau de la base, mais c'est saisi dans les districts. Mais le processus est enclenché pour qu'eux aussi, comme les privés, professionnels saisissent leurs propres données donc pour jouer sur la sur la qualité des données. la territorialisation des données nous l'avons expérimenté au Sénégal avec deux régions puisque il était question que les maires les collectivités locales puissent utiliser les données directement c'était un problème donc nous l'avons expérimenté avec deux régions pour montrer que c'est possible avec la création des groupes donc les maires peuvent utiliser avec leur compte utiliser la plateforme DHS2 pour voir les zones où ils interviennent quand même voir leur contribution par rapport à ce qu'ils font dans leur dans leur commune. On a eu à faire aussi euh, élaborer une feuille de route pour l'intégration des sectoriels. Nous avons fait une première activité. Il fallait intégrer l'éducation, le secteur de l'éducation, n'est-ce pas La jeunesse, le ministère de la famille et, et l'élevage. Donc on a eu à discuter autour d'une table pour voir comment rendre de façon exhaustive toutes les données de la santé dans les autres secteurs. Maintenant, pour ce qui est de la méthodologie, comment nous avons fait comme démarche démarche. donc c'est une démarche qui était inclusive et participative, guidée par le processus d'implémentation de la plateforme. Ça, il fallait le faire tout à fait au début, sinon ça n'allait pas marcher. Donc nous qui avons, avons la charge de gérer les données sanitaires, donc euh, on a la charge aussi de mettre le dispositif unifié et intégré, mais en quoi faisant Dans un premier temps, nous avons demandé au ministre de nommer tous les suivis évaluation des sous-systèmes. Comme point focal, nous avons créé un groupe, n'est-ce pas, un groupe technique, pour dire que c'est ces gens-là qui vont se charger de réfléchir sur comment nous allons implémenter le DHSD au niveau du Sénégal. Ça, ça a un tout petit peu atténué euh, les ardeurs par rapport au programme. Donc, pour le dire que vous êtes partie prenante de ce dispositif-là, ça a tout à fait au début, c'est ce que nous avions fait. Ensuite, nous avons euh, amené l'autorité à écrire, faire une note, envoyée à l'ensemble sous-systèmes, pour leur dire que maintenant, c'est ce dispositif-là qu'on utilise par rapport à la gestion des données. Ça aussi, ça nous a aidé au Sénégal. La note signée par le ministre pour dire que euh, dorénavant, c'est cet outil-là que tout le monde doit utiliser. On est même allé plus loin. On a fait un lancement donc avec le, Madame le Ministre, avec la presse, pour dire que au Sénégal maintenant, par rapport à la gestion des données, c'est ce qu'on va utiliser. Ça nous a tellement aidé par rapport à l'implémentation à de cet outil. Maintenant, par rapport à la, au paramétrage, c'est vrai qu'on a eu euh, l'aide des de isp tout à fait au l'aide de l'université d'Oslo, mais on avait mis en place un groupe force composé que d'informaticiens, donc pour l'administration la, système. Quand l'université Oslo a séjourné, il nous a envoyé un expert au niveau du Sénégal qui a séjourné trois mois pour nous apprendre comment faire le DHG. À son départ, on est devenu vraiment autonome par rapport au paramétrage, par rapport à l'intégration des nouveaux besoins, et ainsi de suite. Donc c'est task force là qui a été créé depuis 2012, qui fonctionne jusqu'à maintenant. C'est un groupe d'informaticiens, donc ça nous, a, ça nous permet de, de, de, de suivre et puis euh, d'avoir une facilité par rapport à la gestion des données. Côté paramétrage, côté mise à jour, tout, tout, tout, tout. tout C'est ce groupe d'informaticiens-là qui qu l'ont commencé depuis 2012 jusqu'à maintenant. Et puis, euh, nous avons aussi euh, une, la formation et l'utilisation par niveau de la pyramide sanitaire. Quand il s'agit de mettre en œuvre, on a commencé par niveau, par pyramide. C'est une stratégie qu'on avait trouvée pour, pour amener les gens à l'utiliser comme il se doit. Maintenant, par rapport à la mise à l'échelle, au niveau des formations sanitaires, on s'est dit, au lieu que les informaticiens le fassent, la division du système d'information le fasse, nous avons pris les médecins-chefs de district. On a choisi un pool de médecins-chefs de district. C'est ces pools de médecins-chefs de district -là qui sont chargés de faire la démultiplication de la formation au niveau des postes. Des formations sanitaires, accompagnées bien entendu d'un informaticien pour la création de tout ce qui est technique, c'est les informaticiens qui, le qui le font derrière. Mais pour la formation, toutes les formes, le, le, le, le passage à l'échelle, c'est les médecins qui sont chargés de le faire. Imaginez un médecin d'ici qui va dans un autre district qui forme euh, les utilisateurs, les agents de notre médecin. C'était vraiment fructueux. Ça aussi, c'était une méthodologie qu'on a jugé nécessaire de l'utiliser. Pour avancer par rapport à cette implémentation. Donc, je l'ai dit tantôt, la première phase pilote. Ensuite, on a fait une phase de généralisation qui concernait les districts, n'est-ce pas? On a attendu un tout petit peu avant de passer à l'échelle. Maintenant, on est passé à l'échelle sur la demande des districts qui étaient trop euh, pressés de le faire puisque la saisie au niveau du district était devenue beaucoup plus pesante. Maintenant, euh, c'est vrai qu'une fois que la euh, la gestion des données agrégées et huilées, toutes les structures sont dans le DH, c aussi bien public que privé. La, boue, la demande s'est renforcée par rapport à l'utilisation des données individuelles. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que, si je prends l'exemple du VIH, la gestion des cortes avec les données agrégées, c'est compliqué. Donc, quand tu fais un rapport, euh, tu as le cumul, ça ne donne pas une réalité de, de votre court Donc, le, il faut utiliser la gestion des données individuelles D'où, actuellement, au niveau du Sénégal, je viens de les citer, par rapport à la, au VIH, par rapport à la gestion des cas, surveillance, par rapport à, euh, à la transplantation, je l'ai dit tout à l'heure, nous utilisons le tracker. Même la COVID, c'est le, le tracker que nous avons utilisé. Donc, pour, comme résultat, donc, on peut dire actuellement, le fait d'avoir un seul système au Sénégal un dispositif unifié et intégré, pour nous, c'est un résultat. C'est un résultat, c'est bon, parce que ça nous permet de, de centraliser, déjà, ça nous permet de gagner pas mal de, de, de, de choses hein, par rapport à la gestion de l'information. par Comparé à ce qu'on avait avant, chaque sous-système qui allait jusqu'au niveau opérationnel gérer ses propres, nous qui avons la charge de faire les publications, c'est parce que ce que nous publions, c'est les, les bonnes données, puis tu publies, tu vois un autre programme qui publie et nous avons les mêmes données et qui sont différents. Vraiment, ça, on peut dire que c'est un, un résultat. L'exploitation rapide des données, donc issue des programmes, c'est un résultat pour nous. Le gain de temps par rapport à, à, à cette gestion d'informations-là. Puisque là, vraiment, euh, par rapport aux documents stratégiques que nous sortons, toute référence, on dit... DHS2. Les références au Sénégal, c'est DHS2. Vraiment, on travaille là-dessus pour que ça soit vraiment pérenne. Nous avons euh, mis en place, euh, de, nous avons eu à mettre en place plusieurs stratégies pour améliorer la qualité de ces, de ces données-là. Donc, je viens de le, de, le, de le dire. Pour perspective, donc, il nous faut continuer le processus d'intégration des données du privé, je l'ai dit tantôt, dans l'entrepôt de données, puisque c'est une... Euh, c'est une, une masse de données, hein. nous avons fait une partie, il faut qu'on continue, ça fait partie de nos perspectives, de continuer l'intégration des données de l'action sociale. Je l'ai dit tantôt, c'est une euh, entité au sein du ministère, on a commencé le processus, tout ce qui est paramétrage, euh, formation, il reste une zone à forme, puisque, et puis euh, ils vont euh, intégrer carrément le dispositif. Il y a aussi les communes, je l'ai dit, en termes de testing, nous n'avons pris que deux régions, donc, pas plus tard, vendredi, on a eu on a reçu un projet de l'université, donc qui disait euh, qu'il fallait euh, gérer les données au niveau des collectivités locales. Donc c'est un besoin qui est là. Donc heureusement que le pays avait déjà commencé le testing, donc il faut continuer par rapport à ça pour satisfaire l'ensemble des maires du, du Sénégal, de visualiser les rapports là où ils interviennent. L'interopérabilité entre le DHS2 et puis le SNK, c'est un logiciel pour le dépistage du VIH. Ça ça fait partie de notre perspective. Euh, nous avons aussi le e-Tracker. Le e-Tracker, c'est une application donc, euh, euh, avec le DHS2 qui permet de, de faire la prévention avec euh, le VIH-SIDA, avec euh, FHI, F, FHI 360, FHI. 360. Donc, ils sont venus au Sénégal pour mettre en place leur e-tracker là. Nous, on leur a dit au Sénégal, non, il ne faut pas mettre d'un circuit parallèle. Si vous avez des besoins, vous venez vers le, le système d'information sanitaire, on regarde comment nous allons verser ce truc là dans ce dispositif. Puisque nous avons déjà commencé le tracker VIH, il ne faudrait pas qu'on ait deux trackers qui parlent du VIH. Heureusement, ils, sont, ils ont accepté, nous avons fait l'intégration. Et à l'heure où je vous parle, nous avons fini les formations, ils ont donné des tablettes, niveau communautaire, puisqu'ils ils font la euh, prévention des pop-clés. Notre VIH fait la prise en charge, nous avons combiné les deux pour gérer de façon globale le VIH. Et c'est vraiment une belle intégration que nous avons réussi là-bas et le processus continue. Nous avons aussi, euh, nous devons démarrer le l'intégration du, du, du DHS2 labo puisque au Sénégal on a aussi un autre dhs de labo qui est utilisé dans les dans les laboratoires donc euh, l'autorité a demandé à ce qu'on travaille là-dessus pour intégrer ou bien pour faire l'intégration en tout cas l'étude sera faite et puis nous allons faire cela maintenant côté défi donc euh, un de nos défis, c'est d'enrôler tous les privés dans le dispositif national, c'est important. Il nous faut avoir les données du privé dans ce qu'on est en train de faire. L'intégration effective des données de l'action sociale, je l'ai dit tout à l'heure. Maintenir ce dispositif qui est unifié et intégré, ça c'est le vrai challenge. Il faut le maintenir parce que l'envie ne manque pas aux autres là de créer le dispositif. À chaque fois, c'est un combat perpétuel hein, qu'il faut faire ne pas créer autre chose, respecter le dispositif. Si vous avez des besoins, venez nous voir, on va essayer de voir est-ce qu'on peut intégrer Ce n'est enfin, pas du tout facile. C'est un combat de longue haleine qu'on est en train de faire. Il faut de l'endurance pour ça. Il y a aussi l'appropriation du dispositif national par l'ensemble du système. C'est vrai qu'ils ont intégré, mais bon, il faudrait qu'ils s'approprient de, de, de, en utilisant les outils d'analyse, en publiant, en améliorant la qualité des données, ainsi de suite. Voilà ce que je voulais présenter en termes de, de partage d'expérience, donc de l'implémentation du DHSE de Sénégal au niveau du Sénégal. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette présentation est très intéressante. Est-ce que nous avons des questions Oui, je sais que nous avons. Pardon, excusez-moi. La en fait, euh, merci pour la participation. d'une éroïde parlé est un de vous avez aussi une éroïde qui est une éroïde de est une la qui savoir si vous avez un La question c'est de, de savoir est-ce que nous avons utilisé les packages de l'Université de Sloïe, c'est ce que nous avons utilisé, puisqu'il fallait réfléchir rapidement sur un outil, on n'avait pas le temps de, de, de recréer une, une, une application, donc comme les outils étaient là, il fallait en profiter. c'est ce que nous avons utilisé. Oui. Euh, je savoir une bonne expérience par le comment... expliquer la résistance de ça Donc, nous avons problème sur ça voir ils sont partout et explique euh, ce résistance Bon, la question c'est de, de, de savoir euh, quelles sont les résistances euh, du côté des, des programmes par rapport à l'intégration. Mais bon, c'est à peu près légitime. Hein? Euh, puisque le, le service national, en fait, je donne l'exemple du pays, la division qui a la charge de faire la gestion des données sanitaires. Mais bon, il ne faut pas publier les données en retard. Il ne faudrait pas euh, que les gens aient des difficultés à accéder aux données. Ça, c'est des problèmes, parce que si vous le faites, les, les, les programmes n'auront pas de confiance à adopter votre dispositif. Moi, ce que j'ai en termes, puisque c'est les informations qui te donnent, vous, vous, vous ne publiez pas à temps. Ça, c'est un problème. Si vous ne publiez pas à temps, un programme qui est derrière, il y a un bailleur qui l'appuie par rapport à ses indicateurs, ne peut, pas, ne peut pas atteindre le niveau. Donc, il faut forcément être en phase avec les, les, les, les, les, les programmes. À dire à chaque fois qu'ils demandent, qu'ils frappent la porte, il faut répondre. Il faut répondre à temps réel par rapport à l'intégration de leurs besoins. Mettre un dispositif qui répond à leurs préoccupations, si, le, si ça ne répond pas, puisque des fois, il y a les procédures qui nous freinent nous, nous, nous un dispositif. Non, non, non, il ne faut pas poster un formulaire à tel heure, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Mais il y a des concessions, ça dépend, puisque les bailleurs sont derrière, les programmes, les sous les bailleurs sont derrière et qui demande à chaque fois des besoins euh, sans pour autant euh, savoir si en mi-année on peut intégrer. En mi-année, on ne peut pas euh, intégrer un, un indicateur, par exemple. Si tu le fais, tu changes un formulaire, tu risques de ne pas analyser les formulaires durant l'année. À, à mon avis, le dispositif qui est mis en place pour l'intégration, il faut être réactif, il faut pouvoir... Euh, donner aux autres d'accéder à temps aux données. Et puis le système doit fonctionner quoi? Faut pas qu'on euh, se connaisse? Et puis il y a des lanceurs, à on avis des résistances de ce côté-là. Bon, et puis ils gèrent leur propre système, ils avaient les ressources pour le faire. Mais tout d'un coup, tu dis, laissez tout ce que vous faites, il y a plus de ressources pour venir rejoindre, mais il faut leur donner quelque chose de par rapport à ça. Bon, à mon avis, là. Hein. Les résultats. Je, je, je crois qu'il y est. Ouais. Oui? S'il vous plaît, je peux bien expliquer. C'est pas ça l'heure. Excusez-moi, juste je le laisse terminer avec son propos et ensuite ouais. ce sera votre tour. Ah, D'accord? Moi, mon objectif, c'est qu'il bon, un produit qui est excellent, qui est performant, qui est flexible. qui Donc, il y a tous les atouts. Alors qu'au niveau national, il y a des, des parties prenantes qui ne veulent pas ça, ils veulent pas chose. Ils payent pour d'autres produits alors qu'on a en un, un produit qui est excellent. C'est ça, c'est ça ma question. Pourquoi, c'est-à-dire euh, selon votre expérience, est-ce que d'abord vous avez un problème et comment est-ce que vous avez des explications Pour nous, les problèmes que nous avons, je donne un exemple. par exemple, tu parles d'un programme qui dit, moi, il faut que je gère les données individuelles. Il n'a pas l'information que DHSD fait de l'individu, des données individuelles. Donc, il donnera tout pour mettre un dispositif pour la gestion de données. Il faut, si, si le niveau national est au courant de ça, il peut arriver vers ce programme-là pour lui dire, ce que vous voulez faire Donc, euh, l'information qu'il donne, c'est que DHCP ne peut pas répondre des fois à ce que vous voulez pas faire les programmes. Et c'est pas ça. Ils n'ont pas l'information, pour, pour, pour, ils n'ont pas l'information que DHT fait de l'NPL, fait du HEDEN, fait du SACER, etc. Et, et, et. Donc c'est ça, c'est ça, des fois, le, le problème. Que, euh, le euh, manque de communication voilà, sur les potentialités de DHT. Nous, ça nous, ça nous arrivé plusieurs fois. Hein. Oui. Le jour où on avait fait euh, euh, la vaccination du COVID, donc euh, on l'a fait le week-end, nous l'avons présenté le lundi devant le ministre. Donc tout le monde, les décideurs étaient là pour dire ah, fait des choses de des formulaires journaliers. Donc ils ne savaient pas que on pouvait faire un formulaire journalier le soir, nous avons les données. Le lendemain, on peut publier. Ils ne savaient pas donc, s'ils n'ont pas l'information, ils donneraient tout pour mettre ce dispositif afin de répondre à leurs préoccupations. Question suivante, je vous en prie. Ok. Je pense que nous allons faire deux, trois, quatre, si ça vous convient. Ça, ça va, ça <rire> va. Je Merci. vous en prie. Merci bien. Merci bien, vous pour cette belle présentation. Félicitations, Sénégal, vraiment, pour votre effort d'intégration du système d'information. Alors, ma question, c'est par rapport à quelle sera, disons, votre stratégie de partage des données? Dans le système comment vous allez partager les données? un certain nombre de partenaires comme l'OMS. C'est amené à partager cette manière-là, actuellement, selon la programme, un certain nombre de groupes. Est comment est-ce que vous en voyez Envisager de le faire à travers le site, mais pas toujours de le faire. Merci. Euh, donc, la question était de savoir comment le partage se fera se par rapport à, à ce dispositif avec les programmes d'eau. Donc, euh, on peut le faire de plusieurs manières. Hein. Par exemple, je donne l'exemple du DVD MPI. Je ne sais pas si vous avez parlé. Donc, le pays doit renseigner les données et puis renseigner la marque la, la DVD MP pour, pour apprendre. Donc, euh, ce qu'on leur a suggéré, c'est d'automatiser, de créer un lien entre le DHS et DVD MP. Le Sénégal l'a fait. Donc, euh, nous avons créé un lien entre DHS et le DVD MP, de sorte qu'ils pourront copier et puis euh, verser ce DVD et transmettre. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Hein. Donc, c'est les programmes qui se chargent de le faire. Nous, eux, ils nous sollicitent des fois, ils peuvent faire des tables de bord. Eux, ils ont des, des comptes dans des registres qu'ils peuvent quantifier. Donc, ils peuvent soit euh, automatiser ou bien euh, continuer à faire. En tout cas, le passage, c'est notamment ce nous avons un compte dans des registres. Je voulais savoir comment ça se passe. Bon, ce que vous avez dites, c'est des solutions techniques bien à Actuellement, comment est-ce que ça se fait? à la longue, comment est-ce que vous envisagez la foule des politiques? Normalement, puisque eux, ils demandent des comptes, parce que nous, les organisateurs, nous demandons toujours des comptes, des comptes accès à, au DHF. dans donne l'exemple du Sénégal. Donc, ils font une demande à l'autorité pour dire je veux avoir accès au DHF. Pour moi, ce partage-là, euh, on ne doit pas fatiguer les, les programmes à extraire les données plus en vrai. Du moment qu'ils ils ont accès, ils ont accès à la base, bon, ils peuvent le faire à leur niveau, ou bien les points de propos se chargent de, de, de transmettre euh, sur DHS. Ils peuvent faire des tableaux de bord. que c'est le permet. Dès qu'on fait un tableau de bord avec l'ensemble des indicateurs de ciblés, tous ceux qui sont de l'autre côté pourront se connecter et voir tout ce qu'ils demandent. À mon avis, hein, va, le partage doit se faire euh, via dhs puisque les deux parties peuvent avoir des contacts directement à la base de l'éducation. Je pense que euh, dans un tel régional, par exemple OMS, DHS, on peut le les deux. eux. Yes, yes. On ne fait pas automatiser yes. On l'a fait avec euh, OAS. Et euh, pour l'arrivée, hein, j'ai deux bases Donc avec les pays de la CEDEA, nous l'avons fait, nous venons d'une activité hein, en Côte d'Ivoire, c'était de lier la base nationale à la base euh, c'était fait. Donc Maintenant, le problème avec ça, c'est quoi C'est que les données doivent être validées à un moment donné. Il ne faut pas transmettre les données sans validation. Ça, c'est une question qui a été discutée À quel moment, les données automatisées, la transfert de l'autre côté, Doivent être utilisés. Puisque normalement, les données utilisées en l'état en doivent être validées. Et la validation pose problème. En tout cas, chez nous, pour le moment, la validation pose problème. Puisqu'il y a un programme qui a été euh, élaboré. Donc, euh, chaque niveau doit valider. La validation n'est pas systématique. Et on travaille là-dessus pour qu'il valide. Puisque la validation est couplée au verrouillage des données. Donc, mais ils ont des fois. Pas facile de valider, ils disent non, ce n'est pas de les données, alors que c'est un processus. Donc, il faudra trouver des stratégies pour amener les pays à valider quand on interconnecte, avant que de l'autre côté ils utilisent. Quoi. Merci beaucoup. Nous allons maintenant rapidement répondre aux deux dernières questions. Merci, Merci beaucoup pour la présentation. Vous, savoir, vous avez dit que la à commencer à utiliser le en 2012. Alors, est-ce que en 2012, déjà tous les programmes déjà ont adhéré et tout le monde était déjà dans le chercheur 2 on peut dire en 2012, mais concernant la vaccination de terre, ce n'est que 2022 que nous avons effectivement intégré nos données Donc, c'est juste pour savoir. Donc, si, est-ce que l'intégration s'est faite par cascade ou bien en même temps que c'est une cité nationale qui a marché Deuxième point, la service se fait à quel niveau Est-ce au niveau de fil ou au niveau établissement, établissement sanitaire Et le troisième point, quelles sont les difficultés que vous avez? La sécurité des données, notamment... Est-ce qu'il n'y a pas un problème de connectivité internet qui vous revient ou au des autres difficultés techniques par rapport à l'utilisation de l'outil un... Oui, bon, déjà, ouais. il, il, il a... <rire> ouais, C'était pas une petite question. Ouais. Mais, ah. mais juste rapidement, avant que j'oublie, euh, je vous conseille également d'aller sur le site de DHS2 dans la rubrique Impact Stories où on a écrit justement comme l'une des success stories de DHS2 dans le monde francophone et l'utilisation de DHS2 au Sénégal pour la gestion de COVID. Donc déjà là, vous pouvez avoir pas mal d'informations qui sont reliées aux questions que vous devez vous poser. Donc c'est Impact Stories sur le DHS2.org. Voilà. Et je Donc, te laisse répéter les quatre questions parce que je ne suis pas sûre de me souvenir de tout. Je <rire> Donc vois, la première euh, euh, consistait à... Comment les systèmes ont été les C'était C'est fait de façon progressive. Tout à fait au début, même l'intervention, nous l'avons fait en cascade. On a commencé déjà au niveau du district dans un certain L'ensemble des utilisateurs du district, eux qui utilisaient les données. Ensuite, progressivement, c'était un mêmes qui demandait à ce qu'on aille au niveau des autres, puisque c'était trop lourd. Donc on est passé à l'échelle, donc ça c'était fait de façon… Euh, euh, de façon oui. globale, hein? de façon… plus tout le territoire, mais pour ce qui est de l'intégration, ça c'est fait de façon très progressive. Donc, au-dessus de tu vois un programme qui utilise exclusivement, donc de, de, on les, les sensibilise sur ça, ils voient aussi qu'il y a des résultats par rapport à l'utilisation, c'est passé. donc ils le font maintenant par rapport à la question de ça se fait au niveau des formats oui, tout oui. oui. toutes les données oui. au niveau des formats entiers donc l'autre question est l'usine connexion oui oui j'ai bien de le dire au Sénégal nous utilisons tous les modules du DHFE. H S nous a amené, amené même à expérimenter tous les modules là où il y a des problèmes de connectivité, nous utilisons module. modules par exemple le module mobile avec les tablettes euh, nous adoptons les formulaires, tout mobile avec les Androïdes. Donc, ils utilisent les tablettes. Par exemple, vous allez dans les zones insulaires où la collectivité n'est pas seulement faite, ils utilisent les tablettes. Donc, vous allez au nord aussi, là, il y a des problèmes qui utilisent les tablettes. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'il y a toujours des problèmes de politique. Il y en a qui font euh, des fois, par exemple, ils viennent jusqu'au niveau du public. Lors des réunions de coordination des publics. Non, le public pour faire la la Ça aussi, c'est une méthodologie pour faire la ça Mais on fait tout pour faire la suite. puisque On a créé des émulations, n'est-ce pas? Il y avait, je me rappelle, il y a un chef de programme qui envoyait un mail à l'ensemble des MTR les chefs de région. Il copiait le ministre pour dire que après, cette région est premier, l'autre est de l'élection. Mais on m'a fait du ça au trait. Vous me dit, ah, ouh, on m'a dit que je suis. Je suis dernière, alors comment moi j'ai expliqué si c'était terminé. À ce moment-là, on venait de commencer, puis c'était le problème de terminer quoi. Il n'y avait pas tellement mieux de me dire. Mais là, c'est une question qui est derrière. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on prend une dernière question très rapidement avant de passer à la pause. Je viens de présentation. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. situation de la pêche. en termes de 3, qui Et aussi... C'est vrai. Et demain, si nous avons un document normal par rapport à l'utilisation de la loi fondaire, c'est vrai, hein? il y a eu des notes, il y a eu des notes qu'on qu avait signées par le public pour dire que nos ne doit pas être créées en mi-année, on ne doit pas changer, il faut attendre la révision, il faut changer tel ou tel indicateur, ça c'est fait, mais quand même, nous sommes en train de, de le faire, ce, ce document-là. Ça fait partie des documents qu'on est en train d'élaborer en ce moment-là pour, pour, pour que ce soit normal, pour vous donner de le Mais quand même, il y a des notes qu'on a eu à faire. avec si par le Il y a aussi là, la notion des droits d'accès. De... Ça, c'est fini depuis le début. Hein. On sait qui c'est dit, qui a droit de c'est qui a droit de valider. On sait, c'est que c'est les MTR les MTF qui doivent valider les autres doivent faire la ça c'est connu merci beaucoup comme d'habitude présentation très intéressante passionnante beaucoup merci. de questions il y en a d'ailleurs sur le sur zoom malheureusement on n'a pas tout le on a pas du tout le temps de tout de répondre à tout parce qu'on a encore deux intervenants Mais s'il peut plaît, je t'invite à aller sur zoom et à répondre aux questions de notamment Ismaël voilà merci, merci à beaucoup donc nous allons entendre la prochaine intervenante, donc Roseline, euh, développeur de la, à la direction des systèmes d'information du ministère de la santé du Burkina Faso. Merci beaucoup. Je vais maintenant partager l'écran, en fait. C'est -ce que quelque chose que j'aurais dû faire. Ok. Maintenant je partage et ensuite nous sommes là, n'est-ce pas euh, Essayez maintenant. Allô Ça va Allô? Allô? I don't think it's working. Yeah. Allô? Yeah, but yeah. Hello. Yeah. It works. You sure? You're No, Yeah. it does not work. I don't... Maybe... Um, Allô. Oui, c'est bon Oui, là, maintenant, oui. Okay. Non ça, Oui, là, ça va. OK. Je t'en prie, Vasine. OK, merci bien, Alice. Bonjour à tous. Euh, je me nomme Sambi Roseline. Je suis au niveau de la direction informatique euh, du Burkina Faso au, du ministère de la Santé. C'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui parmi les experts du DHIS 2 et je remercie au passage euh, les organisateurs de cette grande rencontre tant entendue. Aujourd'hui, je suis seul peut-être devant vous, mais je vous assure que c'est une équipe très importante du, du ministère et aussi aidée de quelques partenaires qui ont euh, contribué à mettre en place euh, le produit que nous allons vous présenter maintenant. Sur le déploiement et l'implémentation d'un système de transmission électronique, des résultats des tests COVID-19 par SMS au Burkina Faso. Alors, comme contexte, on dit que le DHIS-2 euh, constitue, depuis 2013, la principale composante électronique du système national d'information sanitaire, qui est notre SNIS au niveau du Burkina. Et depuis ces dix dernières années, on peut dire que le ministère a entamé de nombreux projets de digitalisation toujours en euh, en se basant sur le DHS. Donc, plusieurs modules ont été utilisés. On a utilisé les, les modules du tracker, on a utilisé les events pour euh, nos di différentes digitalisations. À l'apparition de la maladie COVID-19, on était loin d'imaginer que ça allait venir aussi rapidement au Burkina. Et dès le mois de mars 2020, on a enregistré les premiers cas au niveau du Burkina. Donc, immédiatement, les différentes formations sanitaires, les hôpitaux et tout, chacun a commencé à faire la gestion de ces cas sur des fichiers Excel de façon différente. On n'avait pas une vision globale de ce qui se passait. Et rapidement, le ministère a décidé de mettre en place un système unifié de notification des cas pour pouvoir suivre, bien suivre les cas, avoir un taux normal et partagé par tout le monde. On peut préciser que nos données sont renseignées, sont hébergées au niveau du cloud au Burkina. Le système qui a été mis en place, on l'a nommé surveillance Il nous permet à ce jour de collecter les données de notification sur les cas, les données cliniques sur les personnes contacts et les malades, suivre la situation des cas contacts et prendre en charge les, les, les, les, les personnes, les cas confirmés. Il permet également au laboratoire de renseigner les différents résultats des, des tests qui ont été effectués sur la plateforme. Également, on a eu une extension avec le MS surveillance parce qu'on est parti jusqu'à gérer les, les, les vaccinations avec et l'impression des cartes vaccinales. Une fois que les résultats sont renseignés sur le MS UV1, sur la, le tracker MS UV1, au départ, comme vraiment tout s'est fait pendant que la maladie est là, tout le monde courait, tout s'est fait pendant ce temps. Au départ, les résultats étaient récupérés au niveau du CORUS. Le CORUS, c'est le centre des opérations et de recherche d'urgence qui avait mis en place une cellule pour délivrer les résultats. Donc, les laboratoires, quand eux, ils effectuaient les, les analyses, tous les résultats étaient copiés au niveau de, ce cellule, de cette cellule pardon, qui était maintenant chargée de délivrer les, les résultats à la population. Donc, il y avait tout le temps une file d'attente au niveau du CORUS, soit au CORUS soit au laboratoire et avec les nouvelles mesures qui étaient tombées interdisant les rassemblements et mettant, mettant, euh, recommandant les, la distanciation, le ministère a décidé de mettre en place une autre plateforme pour pouvoir récupérer les résultats automatiquement à partir de MS-surveillance et, et faire des notifications auprès de la population par SMS. Et cette seconde plateforme, on l'a nommée COVID-result, qui donc entre en contact avec la, la base DHS2, copie les identités nécessaires, les identifiants nécessaires, copie le résultat et en ce moment envoie un SMS au numéro qui a été renseigné. Il faut préciser que lorsque un patient, on ne va pas dire un patient, lorsqu'une personne vient pour se faire prélever, on lui génère automatiquement un code. Et ce code va suivre le dossier du patient depuis surveillance jusqu'à à Covid Result et ainsi que son numéro. Donc une fois que l'API a été mise en place entre les deux bases DHS de Covid Result, il y a un SMS qui sera envoyé au niveau de de de, de, de l'utilisateur. Maintenant, comment est-ce que le SMS pourra euh, comment est-ce qu'on va envoyer ce SMS Il faut que nous passons par le serveur SMS des opérateurs de téléphonie. Il faut préciser qu'au niveau du Burkina, nous avons trois opérateurs principaux de téléphonie et quel que soit le numéro que le, le client communique lors de son enregistrement, il va recevoir à la fin son résultat, sa notification par SMS pour lui dire que son résultat est disponible sur la plateforme. Donc là, on a établi aussi le lien à partir de la base COVID Result. Avec le serveur SMS des opérateurs de téléphonie mobile. Là, nous pouvons voir le contenu du SMS qui a envoyé. Donc, une fois que le résultat est renseigné sur MS-Surveillance et copié sur COVID Result qui a été fait sous Laravel, le SMS que le client reçoit, il a, il a le lien de la plateforme de, des résultats, il a son numéro qui est répété, il a également son code échantillon qui est là et le type de test qui a été fait. Et le message lui dit de cliquer sur le, le lien qui est précisé. Et donc, en cliquant sur le lien qui est précisé, le, le, le client est automatiquement redirigé vers la plateforme COVID Result pour aller soit visionner son résultat. Là, nous avons le chemin d'interopérabilité, donc de COVID Result vers le serveur SMS des opérateurs qui envoie ensuite le lien, le message sur le mobile de, de, de l'utilisateur qui, en cliquant sur le, le lien contenu dans le message, est redirigé automatiquement vers la plateforme COVID Results pour pouvoir visualiser son résultat. Donc là, il a la possibilité de visualiser le résultat en ligne. Ce qu'on a mis ici à côté, c'est directement, il a, entré son, son, il a cliqué sur le lien et il voit directement son, son résultat sur son mobile. Donc, il a la possibilité de se limiter à cette, à cette étape. Il a également la possibilité de télécharger son résultat et l'enregistrer le, en format PDF sur son mobile, qu'il peut utiliser plus tard. Voilà. Ensuite, ensuite afin de sécuriser donc ce résultat, on y a appliqué un QR code. À l'intérieur de ce QR code, on peut voir les différentes informations. D'abord, on a le lien de la plateforme qui ressort et on a les différentes informations sur la personne qui, a, qui, qui détient ce, ce résultat et également son, son, son résultat positif ou négatif, de sorte que les gens ne puissent pas faire une falsification. Donc, en gros, en, en gros voici le chemin complet de l'interopérabilité que nous avons mis en place pour la délivrance des résultats par SMS. Nous avons donc la base DHS2 qui est interconnectée avec la base COVID Result, qui lui aussi, qui elle aussi, est interconnectée à la, au serveur SMS des opérateurs mobiles pour l'envoi du SMS et le client qui va cliquer pour être dirigé sur le COVID Result. Parallèlement également, on a mis en place d'autres applications telles que l'application web mobile pour le, pour, pour le public le public peut aller sur cette application à droite pour voir leurs résultats COVID. En ce moment, leurs identifiants, c'est uniquement le code échantillon qu'ils ont reçu lorsqu'ils ont été prélevés et c'est le numéro de téléphone qu'ils ont communiqué. On a également l'extension pour la vaccination que j'avais parlé précédemment. Et cette application nous permet d'imprimer la carte vaccinale. De l'autre côté, la plateforme DHS2 fournit donc un tableau de bord pour les admins, pour les décideurs et un tableau de bord également pour le public. Là, nous avons affiché quelques statistiques des SMS qui ont été envoyés. On a pris à partir de janvier 2021, puisque ce système n'a pas été implémenté en même temps lorsque on mettait en place le MSU. Ça a été fait un peu plus tard avec le besoin qui se posait et, et, et pour gérer surtout les, les départs, les vols, avec l'ouverture des frontières aussi. Donc là, on a quelques SMS, quelques statistiques. C'est un peu flou. Donc, le, dans, on voit quelques pics de SMS envoyés au, au mois de février, au mois d'août, et puis au, au mois de novembre, avec plus de 73 000 SMS envoyés. Et en conclusion, on peut dire que euh, la COVID-19, en tout cas, l'arrivée de la COVID-19, nous a permis de, de, de, de pousser à bout nos connaissances, essayer de mettre vraiment un système d'interopérabilité pour, un, faciliter la vie à toute la population, deux, délivrer les résultats très rapidement, surtout aux voyageurs avec l'ouverture des frontières. Ça a été vraiment une occasion pour nous d'apprendre beaucoup de choses. Je vous remercie. Merci. Voilà, je vais... On va commencer bon, les questions, mais cette fois-ci, j'aimerais bien commencer par les questions sur Zoom, histoire d'être un peu plus inclusif, Voilà. Donc, euh, il y a Sakibou qui demande si le QR code est encrypté. Si c'est Encrypté. Est-il crypté Oui, mais puisqu'il faut le scanner pour pouvoir voir euh, le contenu, il est crypté. Je ne sais pas s'il si m'entend. Normalement, il t'entend. Ok, Donc, vous, si tu as entendu, tu peux te laisser un petit commentaire, il n'y a pas de problème. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? Ok, merci bien pour la question. Oh, oh, oh. Alors, la question pour nos amis les, qui sont en ligne, c'est de savoir quelles sont les, les leçons tirées, tirées. si d'autres pays, par exemple, souhaiteraient s'inspirer de votre expérience. Oui, voilà. oui d'accord. Sont... Euh, je peux dire que les leçons qu'on a tirées, il faut dire que avant l'avènement de la COVID, on a eu plusieurs bases de On n'a jamais pensé vraiment à faire une interopérabilité entre les bases et faciliter le, vraiment le travail. Et donc, avec la COVID, on était vraiment obligés, là, on ne pouvait pas, il s'était forcé, forcé de mettre en place cette interoperabilité pour pouvoir, un, hein, livrer les, les, les, les, les résultat aux populations. Moi, je pense que ça, c'est une des leçons. Et à partir de là, avec toutes les autres plateformes qui sont au niveau du ministère, nous sommes en train d'envisager à voir comment il faut unifier, avoir un système unique de notification. Surtout de toutes les maladies. Ça, c'est la COVID, mais on veut continuer avec les autres maladies maintenant. Merci. Merci beaucoup. Euh, je pense que nous allons passer à la prochaine et dernière présentation avec euh, M. Mamatou Diabaté, chef du Centre de documentation, de planification, de formation et d'information sanitaire au sein du ministère de la Santé du Mali. Alors, je vais peut-être mettre en. <coughs> euh, et la présentation je vais devoir vous Allô Allô Vous entendez Oui Allô Everything is good everything's good C'est bon, on peut y aller. Bonsoir tout le monde. Je me nomme docteur Mamoutou Diabaté du Mali. Et avant de commencer cette présentation, je ferai un petit rappel. Qu'est-ce qui justifie d'avoir cette présentation? Euh, comme le collègue du Sénégal vient de le dire, au Mali, nous, nous avons commencé l'implémentation du DSHD en 2016. Et par rapport à cette implémentation, nous avons pris tous les programmes à la fois et l'ensemble du pays la même année. Donc, si on, va, on met l'accent sur cette, euh, ce programme de vaccination, depuis le début de l'implémentation, la vaccination a été intégrée. Mais vu la sensibilité de ce programme et beaucoup de dangers autour de ce programme, nous avons mis la spécificité partager notre expérience par rapport à ces programmes. Donc, parce que il s'agit du de mère-enfant et il y a beaucoup de partenaires qui dirigent ces programmes. Donc, par, par rapport à tout ce que nous avons vécu par rapport à l'avancée de ce programme au niveau du DHS2, c'est ce qui motive un tout petit peu de partager faire un bref survol sur la gestion de ce programme-là au niveau du DHS2. <coughs> par rapport à ce travail, je crois que Walli est, est appuyé par beaucoup de, beaucoup de partenaires par rapport à la mise en place du DHS2. Donc, le travail qui est là, c'est vraiment le résultat d'un la, le fruit d'une collaboration intense entre les différents partenaires au niveau du pays. Donc, euh, Par rapport à notre présentation, on va s'articuler au, autour des points suivants, une petite introduction, les objectifs, la méthodologie, les résultats, les difficultés, les défis et les perspectives par rapport à la mise en place de ce programme. En introduction, comme tout les, les, beaucoup d'autres pays de la sous-région, le PES fut initié par les autorités du Mali en 85 dans le sujet de la lutte contre les maladies à, à, à, évitables par la vaccination. Depuis, c'est doté des outils de collecte de vaccination. C'est des années 80 à 90 que le Mali a commencé euh, l'implémentation, l'informatisation de son système de, de, de, de, de santé, y compris bien sûr le PEV. Vers la fin de 90 et début euh, 2020, cette informatisation a pris beaucoup de l'ampleur et qui a concerné pratiquement tout l'ensemble du territoire par rapport à cette informatisation, avec l'extension de l'Internet aussi, donc l'implémentation du DHLT, il y a eu l'intégration des supports de collecte à la plateforme, donc pratiquement des années 90 à 2000, on avait déjà un logiciel spécifique qui était là, mais qui était développé sur Access, qu'on appelait le développement sanitaire du Mali. Il prenait en compte toutes les formations sanitaires. À travers ça, les données étaient remontées de la périphérie vers les niveaux central. Donc, c'est en 2017. Donc, par rapport à l'implémentation du DHH2, bien avant l'implémentation, nous avons fait une évaluation d'abord de notre système existant. Et c'est sur la base de ça, les conclusions euh, tirées, en, orientées vers l'implémentation du DHST. C'est ce qui a même facilité aussi vraiment la mise très rapidement à l'échelle et concernant tous les programmes parce que déjà, les gens avaient déjà reçu, euh, un système informatisé. Quels sont les objectifs C'est euh, exposer l'organisation de la gestion des données de routine PEV dans le DHST afin de donner des pistes de renforcement du processus. Aussi, en termes d'objectifs spécifiques, c'est expliquer l'organisation de la collecte des données du PEP dans la routine, expliquer le processus d'analyse des données du PEP de routine, intensifier quelques défis à relever et donner des perspectives à l'amélioration de la gestion des données du PEP de routine à travers les DHS2. Donc, comme on le sait, par rapport à DHS2, il y a certaines <coughs> facilités qui permettent d'aller plus vite par rapport à la prise de décision en ce qui concerne la gestion des différents programmes. Donc, par rapport à méthodologie, nous nous sommes servis eh, vraiment des rapports de mission d'implémentation du package immunisation, aussi les rapports d'implémentation de, de, de, de l'application immunisation analysis, aussi les, les, les résultats d'analyse des données PEV à, à, de, sur la base nationale et des publications d'articles et le plan national du système national d'information sanitaire, les rapports de mission d'évaluation de la phase pilote du registre électronique. Donc, comme vous le savez aussi, à travers les DHS2, nous avons intégré les registres de vaccination euh, de routine dans les DHS2, ce qui permet de générer automatiquement les rapports au lieu que les gens fassent les registres, remplissent les copies dures et après, faire rentrer les saisies dans l'outil dans dans dans dans dans informatique. Donc, nous sommes en train d'informatiser de, de, de, les registres de vaccination. Et de la CPN, comme ça, automatiquement, les rapports sont générés. Donc, à l'instant où je, je vous parle, il y a déjà une équipe qui est sur le terrain en train de déployer ces registres électroniques-là et de, de, de, de vaccination et de la CPN à travers euh, les territoires. Aussi, il y a, il y a aussi nous sommes servis de notre connaissance sur l'organisation du système d'information sanitaire, du niveau opérationnel et jusqu'au niveau central, pour pouvoir faire cette. Analyse. En termes de résultats, l'organisation de la collecte des données de, avant les DHST, comme on le dit, c'était vraiment des, des, des outils de copie du qui étaient élaborés et en même temps saisis au niveau de l'outil électronique. Et par rapport à ça, les rapportages étaient surtout trimestriels. Donc, comme on le disait, il y avait un outil qui, que l'on utilisait qui était développé sur ACCESS. On appelait des armes de développement sanitaire du Mali, et qui était utilisé au niveau district, au niveau région et au niveau national, Ce n'est pas jusqu'au niveau euh, formation sanitaire à la base. Bon, par rapport à ça aussi, il y avait les DVD, euh, DVD et MT au niveau des districts et au niveau, niveau régional et au niveau central. Après la mise en œuvre du DHCD, ces usines de collecte-là, il y a toujours les registres de vaccination, comme on a dit, qui est transcrits dans l'outil de dhs 2 il y a les fiches de pointage, les rapports mensuels, et maintenant les, les rapports trimestriels sont transformés maintenant en rapports mensuels euh, euh, du système d'information sanitaire et les formulaires électroniques de vaccination qui sont tous été paramétrés dans les dhs 2 Donc systématiquement, ça facilite la production des rapports et de répondre aux différentes sollicitations à différents niveaux du système. En termes de résultats, le processus d'analyse des données. Par rapport, à la, par rapport à la vaccination, au Mali, nous avons mis en place une équipe technique d'analyse de, de, de la qualité des données qui se réunit mois par mois au niveau central et au niveau régional. Et par rapport à ça, ils font les extractions au niveau, à travers les tableaux de bord. Ils font l'analyse de, de, de, de, de, de ces données et à travers ça aussi, ils font des feedbacks au niveau des, des, des, des districts et des régions. Donc aussi, on se sert de l'application immunisation-analyse et aussi par rapport à l'utilisation de la qualité des données de, de l'OMS. Donc, au Mali, l'équipe technique qui réunie, se réunit se compose de différents niveaux, la structure technique, les partenaires qui se réunissent et font le feedback à, à différents niveaux. Et après, on transmet les, les, les, les, les rapports et partagés avec l'ensemble des acteurs du système. Donc, voilà, toujours en termes de résultats par rapport à cette partie. Donc, ça, c'est un élément très, très important par rapport. Parce que ce que je veux vous dire, bien vrai que depuis le début, la vaccination a été intégrée dans les DHS2, mais malheureusement, il y avait toujours des résistances parce que les gens ne croyaient pas, comme le collègue, le collègue vient de demander, les gens ne croyaient pas qu'on pouvait répondre aux sollicitations des différents niveaux à travers les DHS2. Donc, si bien que quand on a commencé dans les premiers mois, on faisait l'ancien système et en même temps, les gens en resteraient dans les, dans les DHS tout. Il a failli vraiment l'insistance même des agents sur le terrain qui disent qu'ils ne peuvent plus faire la double saisie. Parce que ce qu'ils transmettent là, c'est ce qui se trouve dans les DHS tours. Et finalement, à partir de là, ben nous, on savait que ça allait marcher, mais on les a laissé, on a laissé, ben à pousser à demander au système d'arrêter l'autre lieu que nous on leur demande d'arrêter, c'est eux-mêmes qui ont demandé à arrêter. C'était un double travail pour eux. Mais nous on l'avait dit dès le départ. Comme on ne nous courait pas, même au niveau central, on nous disait, est-ce que vous vous pouvez répondre aux sollicitations des différents partenaires concernant la vaccination Parce qu'ils étaient l'un des programmes qui a suivi des têtes très près à différents niveaux. Nous, on a dit, on est sûr ça peut marcher. Mais comme on n'encourageait pas dès le départ, on n'a pas pris des notes pour dire qu'arrêtez et vous allez continuer. Non, on les laissait jusqu'à ce que les gens, eux ils ont décidé d'arrêter parce que les mêmes données qui sont en train de transmettre. Voilà un peu, c'est pour partager avec vous un peu la question que vous avez posée à la collègue du Sénégal. Donc, les, la seule région qui n'a pas une bonne complétude, ça se comprend aisément, c'est une des régions. Très, très éloigné et qui est sous l'effet de, de, de, de, de, de l'insécurité, des attaques des djihadistes. Bon, maintenant, par rapport, ça c'était par rapport à la complétude. La complétude là, vous avez vu. Bon, nous avons fait sortir la complétude, mais on n'a pas fait la comparaison avant les DHS eux-mêmes. Les choses sont beaucoup améliorées à travers les, les DHS. Même les, les rouges qui sont là, là le plus souvent, c'est lié à des problèmes de connexion par endroit. Par endroit. Donc, si bien que souvent les gens n'arrivent pas à s'inscrire dans les délais. La collègue a dit dans les moments où les, les localités où il y a des difficultés de connexion, nous sommes souvent obligés de les regrouper au nouveau district pour pouvoir faire des les, les, les, les rencontres de les saisie. Ou bien s'ils viennent à une rencontre, on couvre les locations, on les regroupe pour qu'ils puissent faire les saisies avant le retour à leur poste. Donc toujours par rapport à cette activité, comme on a dit, euh, en ce qui concerne la couverture géographique, qui, en, en termes de réseau, pose problème par endroit, problème par endroit. Mais tant bien que mal, les gens arrivent à trouver des. des, des parce qu'il y a des moments de la, de, de, de la journée, le réseau est plus facile par rapport à des moments donnés. Si bien que quelqu'un soit, ils peuvent, ils peuvent ne pas s'inscrire dans les délais comme on, on vient de le voir par rapport à la promptitude, mais au finish, à la, la complétude, on arrive à rester toutes tout, euh, tout, euh, tout les données. Aussi, par rapport à des difficultés, comme vous le savez, par rapport à la, à la pandémie COVID-19, ça va beaucoup influencer l'activité des différents services, si bien que les gens étaient beaucoup préoccupés par la pandémie COVID-19, qui mettait aussi en veille les autres programmes. Aussi, il faut euh, constater, la résistance au changement avec la personne recours systématique aujourd'hui Excel par certains acteurs du PEP. Donc, comme on l'a dit, c'était au début. C'était au début. Euh, maintenant aussi, par rapport à la COVID-19, la COVID-19 a commencé sans nous, que nous, nous, nous avons paramétré les données dans les DHS-Tour. Donc, si bien pour répondre rapidement aux sollicitations du ministère, les gens ont mis des, fiches, des fichiers Excel. Donc, c'est la même chose que nous avons vécu avec la vaccination de routine que nous sommes en train de vivre avec euh, la COVID-19. Donc, nous avons fait beaucoup d'activités dans ce sens pour récupérer ces données, les mettre, former les agents actuellement à la date d'aujourd'hui sur les, les COVID-trackers et la saisie de la surveillance épidémiologique. Mais au fur et à mesure que nous avançons, les gens sont en train d'améliorer la saisie aussi par rapport à la COVID-19. En termes de défis, c'est de maintenir le bon niveau de complétude des données sur toute l'étendue du territoire, comme on l'a dit. C'est quand on a euh, euh, euh, transmis les premiers résultats et qu'ils ont trouvé que c'est même meilleur par rapport à l'ancien système, c'est à ce moment qu'ils nous ont cru et à partir de là maintenant, ils ont arrêté systématiquement la saisie traditionnelle qu'ils faisaient dans l'outil classique nous ont on au fur et à mesure. Amener le taux de promptitude au niveau satisfaisant. Cela n'est pas du tout facile, parce que par rapport à la résolution de ce problème, c'est multisectoriel, parce qu'il y a d'autres secteurs qui interviennent, surtout les ministères, et les départements concernant la communication par rapport à l'amélioration de l'accès à l'Internet, et ainsi de suite. <coughs> Aussi, la pérennisation de l'analyse périodique des données, et surtout les réunions C'est très, très important. La collègue a dit à un moment donné la validation des données. Si les analyses ne sont pas systématiques, c'est difficile que les données transmises là qu'on peut dire que c'est vraiment de qualité. Donc, si bien en tout cas, les renoms que nous tenons chaque mois pour valider des données, nous souhaitons continuer toujours avec ces, ces différentes rencontres euh, mensuelles pour valider, euh, analyser les données et les valider et en fait les transmettre euh, à différents niveaux et à différents acteurs du système. Bon, en termes de perspective, comme je venais de dire tantôt, donc nous avons commencé aussi la, la, la, la mise en place des registres de vaccination et le registre de la CPN, qui va aussi contribuer à alléger le travail des acteurs sur le terrain. Parce que si les gens doivent faire l'enregistrement des données et après, en fin de ça s'asseoir faire les statistiques pour leur faire rentrer dans les déchets, ça serait double, double travail. Mais si on paramètre déjà les registres, Automatiquement, les rapports sont générés, ça fait alléger les temps de travail. Vraiment, ça ferait l'économie du temps de travail des de, de gens sur le terrain. Aussi, on, il faut l'appui pour l'extension à tous les districts par rapport à ces registres électroniques-là. Donc, pour le moment, nous avons commencé, mais on n'a pas couvert d'abord tous les territoires par rapport à l'implémentation de ces deux registres concernant la CPN et concernant la vaccination. Aussi, par rapport... À au transfert des données, aussi la possibilité d'installation d'applications Data transfert de IPSOS pour envoyer les données ici de suivi individuel vers le formulaire agrégé de vaccination. Je crois que le collègue de Ips en a parlé. Donc, nous sommes en partenariat avec IPS pour que les données individuelles qui sont générées puissent être aussi euh, mises en agrégé pour pouvoir euh, répondre au niveau de certains dénigrateurs. Voilà, en gros, par rapport à, aux perspectives. Ainsi, en termes de conclusion, nous dirons que l'intégration du PEV dans le DHS2 au Mali a permis un renforcement de la collaboration entre les acteurs de l'immigration et du CIS de façon générale pour une meilleure gestion des données sanitaires. Certes, il y a eu des difficultés, notamment la persistance des recours systématiques au Excel pendant une période donnée, mais l'acceptation des acteurs du système a permis d'avoir un basculement total sur la plateforme du DHS2 en termes de gestion des données et de la vaccination de routine. Donc, c'est très, très important. Donc, il faudra qu'il y ait une confiance mutuelle et une confiance au niveau des techniciens par rapport à, à, au système qui a été mis en place. Une fois, une fois que les techniciens arrivent à prouver vraiment que la confiance qu'on les a portées, ils peuvent bien honorer à cette confiance, à, à donner de bons résultats, Ça tenu vraiment les niveaux de réticence et d'addition. Euh, de de de de partir euh, à, à, à l'application donc voilà un gros ce que on voulait partager avec vous je vous remercie vous avez des questions oui. oui alors je vais prendre la question de Rudi d'abord après ce sera votre merci. C'est C'est un Merci pour les, les deux questions très pertinentes. Par rapport à la première question concernant les, la vaccination, concernant les données agrégées et les données euh, individuelles. Ce que je disais là, les données de routine, le plus souvent, c'est les données agrégées. L'individuel, là, je l'ai dit, par rapport à la vaccination contre la COVID-19. Mais maintenant, les registres électroniques que nous sommes en train de mettre en place là, c'est aussi les suivis individuels. Parce que chaque enfant qui est enregistré est suivi jusqu'à sa sortie. Ça, c'est le suivi individuel. Mais ce que j'ai dit, donc il n'y a pas de confusion. C'est d'abord, on s'est préoccupé par rapport aux données agrégées. Et dans un second temps, maintenant, on est, parti, on est en train de partir vers les données individuelles pour le suivi de chaque enfant. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pour alléger aussi le temps de travail des, des, des agents, parce que les gens qui sont en charge du système d'information sanitaire, comme on le dit classiquement, c'est eux qui viennent très tôt et qui retournent toujours tard dans les services parce que après service là qui continue à faire les saisies de données dans les différents outils de collecte donc c'est ce qui pose le problème mais si automatiquement les gens font les enregistrements et que euh, les, les, les rapports est générés ça minimise leur temps de travail peut-être leur temps de travail serait mis beaucoup plus sur le contrôle de l'analyse et le contrôle de qualité voilà maintenant par rapport à la question euh, Effectivement, par rapport à ce qui concerne le Mali, dès le début, nous avons pris en charge tous les programmes qui ont été pris en charge au même moment. Mais seulement, il y a certains programmes, tous les programmes qui n'ont pas été pris suffisamment en charge, c'est lié même au développement de leurs programmes. Donc, nous, la santé de la reproduction, c'était la première des choses qui était rentrée. La deuxième chose, et après, tout, tout le, tout le, la nutrition, tout s'est rentré. Bon, maintenant, par rapport au suivi individuel. Et par rapport à l'identifiant unique, même si c'est toujours le même malade qui vient pour un problème de vaccination, c'est le même numéro qui est là que la personne est suivie. Et aussi, euh, par rapport à, à la vaccination, on s'occupera aussi de l'état nutritionnel et l'état vaccinal. Et si après, il quitte, il vient pour une consultation, c'est le même identifiant qui est là pour la même personne. Donc, c'est au profit de l'occasion aussi que nous sommes en train aussi de faire les suivis longitudinal le suivi longitudinal des enfants depuis leur naissance jusqu'à l'âge euh, adulte. Là, on fait un recensement de toute la communauté dans la localité concernée et chacun a un numéro, un identifiant qui est ju ju ju suivi jusqu'à l'âge adulte. Donc, c'est un programme que nous, nous venons de commencer tout, tout, tout récemment. Peut-être peut si Dieu nous donne la chance dans les prochains Congrès euh, annuel, on pourrait partager ces résultats-là pour parler du suivi longitudinal des enfants, des jours à, à tel âge au Mali. Donc, bon, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à, à ces deux questions. S'il y a d'autres... Je pense qu'on va prendre une dernière question et ensuite, on va devoir arrêter la question, malheureusement. Oui. d'avoir des sites en ligne, permettre après la transmission, dès qu'on a accès à la production. Normalement, c'est possible d'avoir des applications mobiles, oui. mais c'est parce que la web-based, il y a possibilité de cette option, pour, euh, on a l'idée à savoir qu'on a saisir sa production. Dès qu'ils ont accès à la production, internet, bizarres, ça permet de transmettre directement les réseaux sociaux. Je pense qu'on veut... Oh, Excusez-moi, d'abord répondre à la première question et ensuite on va enchaîner sur la deuxième question. Si okay. Donc on va retransmettre l'information qui était de savoir que vous souhaitiez savoir s'il y a un moyen d'utiliser la, la plateforme WebDays afin de saisir les données de manière offline et qui ensuite dès qu'il y a une connectivité, qu'il y a une synchronisation un peu automatique. C'est ça? Ok, donc je répondrai par l'affirmatif. Mais ce que je veux vous dire, nous avons commencé de façon classique. D'abord, avant, les nous n'ouvraient pas cette possibilité de faire des saisies euh, offline. Mais avec l'évolution des choses, donc avec les différents feedbacks que nous avons faits auprès de IMS et auprès de Oslo, ils ont donné cette possibilité. Mais ça je a trouvé que les gens étaient déjà, déjà doutés en ordinateur et non des tablettes. Donc, au fur et à mesure on avance, on est en train de voir comment doter les structures qui ont, les localités qui ont des difficultés et des connexions, les doter en tablette. Cela passe aussi par une seconde phase. Peut-être par la suite là, on pourrait, dans les prochains jours, on pourrait améliorer cet indicateur. Sinon, à l'affirmatif, oui, avec les tablettes, il y a la possibilité de saisir offline. Oui, au Mali, nous avons dit, nous, on a pris tous les. On va répéter la question. Ah, okay. N'oublions pas nos amis. On le OK, dit. oui, oui. Donc, la question était de savoir que c'était par rapport à l'intégration des données de campagne, c'est bien ça? OK. Effectivement, les données de campagne sont intégrées. Comme nous, nous avons dit, nous n'avons, quand on prenait les programmes, on définit tous les indicateurs du programme. Quand on est combine, on les paramètre. Et par rapport à la vaccination, il y a tous les formulaires de campagne sont intégrés dans le dhs tout. Quand la campagne commence, on ouvre les, les, les formulaires, les gens partent sur le terrain et saisissent et, et les données, sont envoyées dans le système. Voilà. La stratégie est très forte, c'est la stratégie la communauté, et puis réaliser l'activité, c'est les autres qui sont en train de faire et ça renforce la routine. La campagne nouvelle-tante, la route. Mais ce qui se passe, dans nos pays, à chaque fois, avec des progrès, les partenaires, on va faire des grandes campagnes, des véhicules logistiques. Des, là, des choses et puis on s'en et des fois on a des difficultés vraiment pour été et ils des fois on a du mal à et donc, On va sur la, liberté, sur la on voit y a une campagne, C'est la stratégie, c'est stratégie c'est une stratégie un Et des fois dans nos pays c'est le niveau central qui il y a eu des départs, est un résultat, la logistique. Faire nous ne par la routine et puis le système reste comme c'était, il y a un peu la campagne, on est beaucoup plus vulnérable qu'avant. Donc, il faut aussi changer de stratégie. C'est quelque chose que nous, il y a un le système de formation, parce que aussi, il y a le peu de proposition avec des comptes. Est-ce que je dois répéter tout ça? <rire> non! C'est le commentaire pour la salle. <rire> pour la salle. Alors, en premier, il faut repenser la stratégie Voilà, ah ouais. la stratégie. Hein, de. Oui. C'est la micro planification de la campagne Excusez-moi, donc avant de continuer ce débat qui est très intéressant, nous allons d'abord dire au revoir à nos amis qui sont en ligne, parce qu'ils vous entendent de très très loin. Et je suis fatiguée doré de... je ne peux pas répéter vraiment. Voilà, donc merci beaucoup à tous ceux qui étaient en ligne, et euh, évidemment cette session est enregistrée, l'enregistrement sera disponible dès demain sur la chaîne YouTube de dhs 2 donc si vous avez manqué le début de la session, vraiment pas de problème, demain matin vous pouvez revoir la session, et euh, repartager les commentaires avec nos amis du Sénégal, du, de Haïti, même s'il y avait pris, de, du Mali, ainsi que du Burkina Faso. Donc, merci beaucoup, euh, chère communauté francophone, et à très bientôt.